Bonjour, je suis Nathalie Schreiner, je suis enseignante d'allemand au collège-lycée saint à épinal Alors si j'ai voulu présenter ce projet Empathie avec une classe de terminale, c'est pour deux raisons. La première, c'est que je les sens très soucieux des injustices qu'ils peuvent vivre au quotidien et qu'ils repèrent aussi dans la société en général. La seconde raison, c'est que je voulais leur proposer à l'issue d'une séquence qui portait sur l'intégration-inclusion des réfugiés, des solutions ou des actions à mener pour inclure ces fameux réfugiés. Pourquoi Parce des jeunes adultes et qu'on est à rentrer dans la vie C'est un peu la même idée du fait qu'on allait rentrer dans la vie en fait, on parlait de, de, de devenir des citoyens. Et euh, l'empathie, bon, c'est pas écrit dans la loi que c'est un devoir de citoyen, mais euh, ça fait partie quand même. Des, des valeurs, ça. des responsabilités, oui, des valeurs euh, qui sont importantes. Dans... Parce que l'empathie, en quelque sorte, c'est écrit dans la loi, parce que par exemple, s'il il y a quelqu'un qui se blesse et qu'on ne fait rien, euh, on peut on peut se faire poursuivre pour euh, non-assistance à personne en danger. En tout cas, vous savez euh, faire preuve d'empathie, effectivement. Qui sont les citoyens de demain? C'est vous. Alors pourquoi dans notre classe de terminale, par rapport à une autre classe de terminale allemande par exemple, euh, c'est que, bah, on dirait que globalement dans notre classe il y a une bonne communication entre les élèves et euh, on n'a pas vraiment de souci à parler entre nous. Alors l'empathie, vous la définiriez comment On a parlé de solidarité. Euh, c'est savoir se mettre à la place des autres. Qu'est-ce que vous en dites Paul, c'est quoi l'empathie bah, C'est un peu de comme la compassion. Alors, j'ai pas pour E.M., mais hépatie, ça vient du grec, hein, ça veut dire douleur, enfin maladie, et il me semble que ça veut aussi dire douleur. Donc, euh, finalement, c'est partager la douleur des autres. Donc, elle se témoigne surtout dans les situations oui. difficiles, oui. douloureuses. Mais c'est aussi partager la joie C'est douloureux, enfin, on peut aussi partager euh, ce qui nous chagrine, mais on peut aussi partager nos joies, ouais. ce qui nous a rendu heureux. Alors, dans un premier temps, les élèves se sont regroupés par affinité et ont travaillé, ont listé les situations d'inconfort qu'ils pouvaient vivre au quotidien. Nous avons eu droit à de beaux échanges très fructueux en termes d'écoute et d'empathie. Des situations d'inconfort, alors qu'ils n'ont peut-être pas, qui peut pas lieu seulement dans le, milieu, dans, dans, le, dans le cadre de la classe, mais peut-être en famille, à l'extérieur, et que vous listiez une chacun sur... Une étiquette. Et qu'après on va rebondir dessus en parlant de ces fameux réfugiés qui se trouvent aussi dans une situation d'inconfort. Mais là, ça reste à titre personnel. Enfin, je vous laisse réfléchir un peu, peu Ensuite, ils ont cherché à mettre en parallèle leur propre situation d'inconfort au quotidien avec celle que vivaient certaines personnes qui étaient en situation de détresse. Et ils se sont rendus compte que l'empathie favorisait euh, l'inclusion. L'exclusion, ça, euh, ça va dans deux sens. Dans, dans le sens où on peut être exclu, on peut se sentir exclu de là où on vient, on peut se sentir exclu une fois qu'on arrive, parce qu'on n'est pas accepté. Mais euh, être exclu est différent de, de ne pas réussir à s'intégrer ou d'avoir du mal à s'intégrer. Du coup, dans mmh. une situation confortable, on peut rajouter, devoir s'intégrer à... Un, parce que, entre guillemets, euh, sans nous, euh, nous au sens de la France, euh, on les, si on les accueillerait pas, pas, on ne sait pas, pas où ils il, il y a aussi du fait d'une euh, situation d'inconfort, ne pas se sentir à l'aise dans le pays où on arrive, parce que euh, des fois il peut y avoir comme un choc des cultures, parce que par exemple dans une culture on a des valeurs, etc. qu'on trouve pas forcément dans le pays où on arrive. Et un peu euh, être en désaccord avec ce qu'on voit et, euh, et euh, être choqué presque des fois. Ça dépend de quoi on parle. Mais... La xénophobie et le racisme. Euh, moi j'aurais dit les préjugés, mais je ne sais pas trop l'expliquer. Alors de quels préjugés on parle Des préjugés culturels. Il d'autres préjugés aussi, donc religieux, culturels, hein, c'est ce que Noa vient de dire. Créé par quoi Parce bah, que les préjugés sont déjà créés par quelque chose. Mmh. faire, vous avez 18 ans, vous êtes en terminale, donc les futurs citoyens c'est vous. Je vais vous laisser réfléchir sur les aides qu'on pourrait apporter en situation, quand on est en situation d'un conflit. Alors pour terminer, les élèves sont passés à l'action et ont présenté des projets qui visaient à inclure quiconque se, situe, se, se, se, se trouvait en situation d'inconfort et de détresse. Bonjour. Bonjour à tous. Alors nous, on est les deux lycéens de saint jean euh, On est dans le centre scolaire Notre Dame Saint-Joseph depuis, depuis la 6e, Donc ça fait 7 ans qu'on est là. Cette année, on est en terminale, on passe le bac. Voilà. C'est vachement bien. Alors la, le groupe d'allemand là, bah, il a bien joué, depuis la sixième 6e, parce y a mmh. de nouveaux élèves qui sont arrivés, etc. Mais le groupe qu'on a là, il est vraiment bien, parce qu'on peut vraiment dire tout ce qu'on veut. Et là, on a parlé notamment de des de petits problèmes qui pouvaient nous arriver, ça peut être l'injustice, du stress, etc. Et c'était vraiment intéressant. Voilà, du coup, euh, nous on a participé à ce projet, ça nous a beaucoup plu. Euh, on a pu aborder des thématiques euh, du quotidien. Importantes. Ouais, importantes, surtout avec le contexte actuel euh, de la guerre en Ukraine. Donc qu'est-ce qu'on a retenu de cette expérience Alors déjà c'est une participation qui est collective, on a construit tous ensemble notre réponse à ce sujet. Et puis aussi c'est une autre manière d'apprendre, puisque d'habitude on va apprendre donc ici le thème de l'empathie par intermédiaire d'un prof qui nous fait cours. Et là c'est vraiment nous-mêmes qui avons construit tout ça. Donc l'expérience elle m'a beaucoup plu, Alors, je pense qu'on peut avoir confiance dans l'avenir que ce sont des jeunes qui aiment travailler ensemble, qui aiment réfléchir sur des sujets qui sont quand même très importants aujourd'hui. On voit que les crises, elles s'accumulent, qu'il faut absolument trouver des solutions et qu'ensemble on peut y arriver. Donc euh, voilà, bon, je pense que tout le, le meilleur est encore à venir. Alors pour conclure, je dirais que mener ce projet avec une classe de terminale m'a beaucoup plu. Euh, je suis prête à le renouveler parce qu'il il est indispensable de cultiver euh, ces valeurs euh, européennes. Hein. Il est indispensable de cultiver l'empathie. En termes d'inclusion, les élèves sont vraiment pleins de ressources et c'est très prometteur pour l'avenir.